Bonjour les amis, aujourd'hui c'est avec toujours autant de bonheur et de fierté que je vous emmène avec moi dans la dans, dans salle de conférence, donc aujourd'hui je suis à Lille. à l'université catholique de Lille et je vais animer une conférence euh, aujourd'hui euh, avec donc dans, ici dans un amphithéâtre hyper coloré c'est vraiment la première fois que je vois ça c'est super sympathique où il y aura des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et bien entendu des étudiants, des professeurs et nous allons parler de l'énergie humaine. Et bien entendu, et bien moi mon sujet ce sera l'optimisme parce que l'optimisme, c'est une énergie car elle pousse à l'action et qui pousse et qui dirige les hommes pour autant qu'ils sachent l'utiliser, bien sûr. Donc voilà, c'est toujours un plaisir et un bonheur de pouvoir donner ces conférences et de partager avec vous et, euh, mes, mes joies, mes bonheurs, mes déplacements et de vous emmener un petit peu avec moi dans, euh, dans mon quotidien. Voilà, c'est toujours euh, l'objectif de ce programme. Allez, moi, je vais me préparer et je vous dis, ben, comme d'habitude... Comme d'habitude, vous devez le savoir, vous le savez par cœur. Hein. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Salut les amis.